L'on passe le niveau 1000 Coucou YouTube, tu viens de voir ça, c'est complètement ouf. Je te propose de t'abonner, liker, commenter, envoie de la force. Je te fais des bisous. En fait, je, je comprends pas les gens qui sont dans un délire de vraiment jouer comme des gros fils de pute. Ah bah tiens, regardez le pseudo les gars. Toujours les mêmes. Mais non, regardez le pseudo encore les gars. Putain, les Frenchies, les gars. Après, ça doit pas être ma communauté, ça. Je pense pas que a... qu a... qu a... vous jouez comme ça, les gars. Vaut mieux prendre son temps avec le snipe. Rien ne sert de se dépêcher. Et comme un jour l'a dit un grand sage, les gars. Si un jour tu t'endors avec le cul qui gratte, tu te réveilleras sourdement avec le doigt qui pue. Je ne peux pas vous en dire plus, chat. Les gars Est-ce que vous avez vu ce headshot hein En fait tu, tu visualises, tu fermes les yeux, tu visualises en 3D où est la tête par rapport à là où t'as mis le viseur. Et après en connaissant ta sensi, t'as plus qu'à faire le geste, tu vois. Il y a des pangolins un peu partout. J'aimerais euh, aller vraiment défoncer absolument tout le monde. Ah, je vois qu'il est en train de monter. Ce que je vais faire là, les gars, c'est que je vais faire que des rushs et me servir de la voiture. Prendre mes, mes avantages. C'est à dire que là je prends la hauteur, je le vise, il n'y a plus qu'à. Après il faut que ce soit rentable. Genre un drone c'est 6000 balles. Ok. Alors ça c'est un triangle. Je, je, crois, je crois que je l'ai vu. Oh le headshot. Hmm. Il va partir? ta tête juste deux secondes 3 2 1 ok voilà là il est là il est clairement en train de vouloir s'échapper ou de me faire une rotation oh tiens c'est le même petit TV que tout à l'heure qui est venu me traquer je suis vraiment étonné ça fait plaisir aussi de tuer des petits TV à chier comme ça. Euh, on va faire une petite game à l'arbalète, les gars. <rire> je, suis, je suis en train de faire péter les chevaux, frérot. Quand, quand je vois un, un quad qui est à 2 mètres de moi et qui... Euh... C'était quoi son... On est d'accord que le mec qui m'a rushé avec son quad, il était dans un délire gigabreson, non Putain les gars, est-ce que je vais réussir à atteindre le colis Parce que ça grimpe là en vrai. Il hein. y a trois colis Ok. D'accord. Alors il y a un des copies. Il faut récupérer ça, il faut reprendre ça. Si tu veux... Alors, tu es actuellement en train de camper avec un snipe. Ici, j'arrive pas à te... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une paralysante. Voilà. Comme ça, je suis à la cool. Il va sûrement me tirer dessus. Bon, c'est imprenable. On peut pas monter. On peut pas monter par ce côté. Donc plutôt que... Plutôt que de mourir. Alors, est-ce qu'on le voit encore je ce que je vous dis les gars, dès que le mec il a la hauteur, on a une sorte de contre-jour qui est... Ok... Ok... j'ai. Oh, okay. okay. On peut le laisser s'éloigner. Le principal, c'est que cette flèche elle touche. Hop, on le, fait, on le fait tirer au sniper. Hop, et là on fait ça. Putain, putain, con. T'as vu Vous avez vu, le chat On a deux points là-bas, à 200 mètres. On va se dépêcher, hein. Allez, go, on y va. Merci, Ripouille, pour le sub. Alors, donne-moi une dernière info, s'il te plaît, avant de te ravitailler. Ok, t'es pile sur le point Bon, alors, petite question, sachant qu'il a un mec juste devant lui. Pourquoi il me tire sur moi un Ok. Genre. Depuis tout à l'heure il le voit exactement autant qu'il me voit moi, donc pourquoi me tirer dessus à moi On va lui poser la question. On va lui, on va, on, là on avance grâce au bouclier. On prend de la zone. Ah merde, on se les fait voler. On ne peut pas lui poser la question comme on le voulait. Alors ce mec, il joue pas mal sa vie parce que... Je fais genre, je passe sur la gauche, il va tourner sûrement son viseur. Et hop, on lui remet la flèche par la droite. Hein. Alors pour le coup, il n'y a pas cru. Je vais pas vous mentir. Je... Généralement, quand tu crois pas à, à ça, c'est parce que tu es con. Parce que c'est imprenable ce genre de truc. Genre, tu fous une part à droite, tu lui montres que tu pars à gauche, le mec, il va prendre son joystick. Il va mordre dedans et il va tirer sec sur la droite tu vois Et là c'était pas le cas parce que bah, pff, Je pense que la personne elle avait 4 de cuit Ou peut-être qu'elle faisait à manger en même temps Peut-être qu'il léchait la, le cul de son chien J'en sais rien tu vois En fait il est rentré là va y aller, on va, on va faire un petit saut en parachute histoire de gagner un peu de temps et que la personne ne s'éloigne pas trop. Ok, le mouvement est super, le mouvement est nickel, le mouvement est parfait. Ok, gain de temps ultime. Petite paralysante à l'intérieur, elle para pas, c'est pas grave, on va prendre l'information à l'ancienne. On peut se boire une bière le temps qu'il crame. Propre. dans l'axe. Sur Caldera, les gars, vous devez apprendre à vous servir des véhicules pour tout ce qui est rotation et tout, c'est trop important. Et en fait, je, pour tout vous dire, pour tout vous dire, les gars, même si euh, c'est risqué d'exploser parce qu'il y a des C4, des, des trucs et tout, il faut toujours, j'ai l'impression, prendre des véhicules, c'est... Euh, T'as une sorte de gain de temps qui est, qui est insane, tu vois. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit coup d'épaule à gauche pour mettre une. Euh, pour le pinguer. Et une fois que c'était pingé, bam Il bah, n'y avait plus qu'à faire la décale, il n'y a pas besoin de le paralyser ou quoi. La flèche, c'est euh, faire son taf. Ok, ce connard numéro 2 était un homme en parachute. Mais on a l'info qu'il veut tomber là-bas. Donc, est-ce qu'on est en train de traquer un mec qui vient tout juste de rentrer du goulag Peut-être. Est-ce que par obstination, on part hors zone Oh Rotation Trois personnes là-bas. Et vu qu'ils sont à plus de 200 mètres, c'est qu'on a capté deux fantômes. On peut voir qu'il y a une voiture juste à ma droite. Il y a un mec en face de moi. Peut-être qu'il m'attend au C4 ou quoi. Il joue très sneaky. Hop, on va. Je suis mort. Il a réussi à me coller la grenade Alors... En fait Alors il a pas balancé la grenade sur moi Il m'a, il a tout tiré dans le bouclier Et malgré qu'il ait tout tiré dans le bouclier il m'a quand même break shield <rire> Bien joué J'ai pris une horreur les gars C'est pas grave On va retourner là où j'étais alors le, le seul petit problème c'est que ce mec il joue avec ses armes Oh merde C'est quand même fou Ce joueur était en train de jouer Le joueur est en train de jouer complètement par hasard avec ma classe. Et là, il y a un autre mec qui me rush alors que personne ne m'a rushé de la partie. Je prends. Je vais mettre ça sur ma. sur mon petit bloc-note hasard. C'est pas grave, je leur en veux pas et tout. Ok on a les deux voitures qui viennent de disparaître Je vais me balader avec, euh, avec la portière de 208 J'ai plus de termites Et j'ai plus de paralysante Ok j'ai une paralysante J'ai un masque Ok Et je peux reprendre Alors pas ce bouclier Mais le mien Ok, plus que 10, c'est une bonne information, ça. J'aimerais bien prendre un, un petit autorea. En, fait, en fait, les possibilités de cachette, elles sont infinies, les gars. Alors là, on peut, vo on peut voir qu'il y a juste à gauche, ça tire. On va essayer de prendre l'information, on va essayer de mettre un petit... Ok, on est parti sur, euh, sur un petit réflexe des familles sympathiques, on aime beaucoup. Je vais rester sur la hauteur pour essayer de prendre des informations, prendre des, des gens qui piquent. Je me sers des... là on... Je vais me servir des jumelles pour... Vous avez vu Le mec m'avait repéré. Le mec m'a repéré parce qu'il campait sur le côté. Et là, moi, la personne que je viens de repérer... C'est personne. C'est un leurre. Je suis un tocard. Petite décale. Step-back-step. Step, headshot. Alors là... Y a pas de problème, tu vois. Il peut nous tirer dessus, lui. Je l'ai repéré. Du coup, je vais mettre une frappe ici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis là, la frappe Parce qu'il va avoir l'alerte. Ce mec, il veut, il veut se taper. Il m'a Peut-être qu'il est juste en dessous. Peut-être qu'il est contre. Un rat de cette taille, il faut lui tirer dans les fesses. C'est la seule solution. Tirer ailleurs. Y... Hop. On va se reshilder, les gars. Je vous rappelle que j'ai perdu survolté. C'est pour ça que... Ça prend autant de temps à changer d'arme et tout. On va quand même prendre... Hop On va quand même essayer de se placer. Est-ce qu'on peut monter sur ce caillou Ouais, on peut. On peut monter sur Skyas. Ce C'est pas la meilleure position. Hop Faut faire attention de la gauche. Dans la logique, il y a quelqu'un qui est caché dans les ruines. Et ce mec caché dans les ruines... Hop On va avancer avec le bouclier, les gars. Au cas où On va mettre la musique de fin de game et tout Tranquille Oubliez pas les gars Il doit rester que des rats Et là on a repéré le dernier joueur Il est là bas La flèche passe à côté j'en mets une un peu plus basse Elle passe aussi à côté j'en mets une autre Un chouïa plus basse en fait elle passe pas dessus J'en mets une autre En fait j'arrive pas à toucher à cette distance Je sais pas ce qui se passe je ressens un fantôme cette personne est réelle Je, je sais pas Elle s'était dessus mes flèches Au moins deux ah. Où est notre joueur les gars Où est-il Il tente la décale. à décale A mon tour Un petit step back step. On prend l'info, on prend l'info, on prend l'info, on décale. On prend l'info, on wait, on wait, on wait, on prend l'info, on décale. On prend l'info, on décale. J'ai plus de vie, on reshield. On prend l'info, on prend l'info, on a l'info. Il décale, on prend l'info, on tire. On change de position On prend l'info Je comprends pas pourquoi est-ce que mes flèches passent pas Je veux bien que j'en ai tiré à côté mais euh, pas toutes C'est lui qui a la zone Il a de la chatte Je tente un truc Une paralysante, une décale C'est dur, hein <rire> Je prenais les infos, je décalais, je prenais les infos, je décalais. J'en ai tiré pas mal sur lui, mais ça prenait pas. Bon, ce qui compte, chat, c'est la victoire, comme on dit. Chat C'est sur une victoire à l'arbalète que l'on passe le niveau 1000